Bonjour, bienvenue sur la chaîne Témoignages de l'Instant Z. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélien qui a participé à la formation Gouvernance partagée, piloter une organisation agile, les fondamentaux. Voilà, et puis j'aimerais directement commencer ce petit interview de moins de 5 minutes avec la question suivante, Aurélien, pourquoi as-tu décidé de participer à cette formation Oui, Excellent. moi j'ai partie... participé pardon, à, la... À, la... à la formation de deux jours. Bah, par intérêt personnel, parce qu'effectivement, euh, dans le milieu associatif, je vois bien que l'horizontalité, c'est quelque chose qui est assez compliqué à atteindre, surtout dans tout ce qui est processus de décision. J'avais vraiment envie de voir un peu comment euh, concrètement on arrivait à résoudre ces problèmes entre efficacité et… Euh, parce que euh, moi, je vois que les prises de décision, quand ça prend trop longtemps, quand une ré réunion, elle, elle pousse et elle traîne en longueur, c'est très démotivant. Il faut, faut oui. le dire, il euh, y, y, y a un degré d'efficacité que moi, je, je, je cherche à voir dans, dans, dans le monde associatif. Dans la, dans le, dans et je vois que ça, que ça commence à venir, hein, mais, mais pour le moment, ce n'est pas encore trop ça. Donc, euh, par aspect de curiosité, de, premièrement, et de deux, parce que je pense que ça pouvait m'être utile à titre personnel. J'ai l'impression que la, tout ce qui te relève de la gouvernance partagée et un peu de ces... De, de, de cette dynamique qui essaie de repartir un peu du de, de, de pourquoi on fait les choses de, de remettre un peu du sens je trouve qu'on est vraiment aussi dans une dans, un, dans une transition de, vers, dans une quête de sens quoi. Oui. et donc moi je suis totalement là-dedans en ce moment, j'essaie je je, je, de, me, de me poser les bonnes questions et euh, de prendre le temps de, de, de, de bien y répondre et du coup justement euh, par rapport à ces, à ces attentes là ou à ces besoins que tu ressens dans ton... Dans tes dans ta vie associative. Qu est -ce que, quelle est la chose que, que tu as le plus apprécié pendant ces deux jours de formation Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir qu'en fait, euh, nous on a fait beaucoup de choses qui étaient sur la, le, les décisions par consentement, etc., etc. Et de voir que cette méthode, ce formalisme, il ne venait pas forcément entraver euh, la spontanéité, dans le sens où en fait, ça laissait le temps. Oui. Euh, le fait de ne pas vouloir directement aller à l'objectif, etc., etc., de pas de, de, de juste euh, se dire, il bah, y a des étapes à respecter. J'ai remarqué qu'en bah, en fait, on gagnait énormément de temps, mais qu'en plus, c'était assez naturel. C'est-à-dire que c'était des, des choses qui, spontanément, on aurait fait si on n'avait pas été pressé par le temps. Oui. Et, et Du coup, c'est ce vraiment ce que j'ai apprécié le plus. C'est de voir qu'en en fait, euh, quand on prend le temps, eh ben, on est plus facilement euh, humain et on est du coup, plus efficace, j'ai trouvé. En fait, on a gagné trop de temps à certains moments parce qu'on sent bien que sinon, chacun a envie de réagir, etc., etc., On perd le fil et c'est quelque chose que on constate dans la vie de tous les jours, en fait, que ça soit dans nos relations amicales, associatives ou professionnelles. Donc, ouais. c'est vraiment moi ce que j'ai apprécié le plus, c'est de voir que concrètement, ça marche. Par rapport à la partie plus difficulté, qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus difficile pendant ces deux jours de formation C'est vraiment une formation dense. Et que euh, j'ai trouvé que dans la formation, on était, euh, on était quand même assez libre, même s'il y avait il y a un cadre. Vu notre formateur, en fonction de la dynamique de groupe qu'il sentait et quand il voyait qu'il y avait un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, et eh ben il voyait bien que ce c'était pas le moment de passer à autre chose et qu'il y avait peut-être des nœuds à dénouer. Enfin, il y avait des et, et du coup, euh, je pense que ça peut aussi avoir participé au fait de, de me mettre tellement appesanti sur sur certains aspects, des fois on en perd la, la vue d'ensemble. Oui, d'accord. Et concrètement, suite à cette formation, qu'est-ce qui va changer dans ta manière de collaborer, dans ta manière de travailler en équipe Vraiment, encore une fois, je reviens sur la, la, la, la thématique du temps, mais c'est prendre le temps de faire les choses bien. Quoi. À, qui, à qui tu recommanderais cette formation, suite à l'expérience que tu as eue Dans la collaboration, tout ce qui est petit groupe qui, qui collabore, j'ai l'impression que c'est super utile de bien se mettre d'accord sur ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Oui. Et là où ça devient difficile, c'est qu'il y a toujours des, des leaders, il y a des leaders naturels. Et donc, je pense que ça peut vraiment être utile à tout ce milieu-là. Après, dans le monde professionnel, moi, c'est ce que, je, ce que je, je pense que tout ce qui est scope, moi, j'ai travaillé dans une scope, et eh bien, je vois que, euh, en termes de management, il y, y a un gros delta entre ce que, ce vers quoi on veut pousser les équipes et ce qu'on sait aujourd'hui faire avec l'éducation les, les, les, qu'on a reçue et les méthodes qu'on applique aujourd'hui qui sont essentiellement verticales et qui, du coup, ne permettent pas d'exprimer cette volonté d'impliquer plus les salariés dans, dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, euh, même en scope, on a beaucoup de gens, et moi, j'en faisais partie, on, est, on vient pour faire ce qu'on nous demande, et on n'est pas forcément on euh, n'est pas partie prenante plus que ça. Quoi. On est là, c'est un, un travail alimentaire. Quoi. Et euh, du coup, je pense que la gouvernance partagée c'est un excellent moyen un, de permettre aux gens de s'investir davantage dans l'entreprise et dans la mission que, que, que l'entreprise se donne.